Mais salut tout le monde, on se retrouve encore une fois sur Twinmotion et aujourd'hui on va parler de tout ce qui est rendu à 360 degrés. Alors ça va être de deux, deux possibilités, il y a deux possibilités pour le rendu à 360 degrés, soit sous forme d'image, soit sous forme de vidéo. On va voir les contraintes qui sont liées à ce format là et comment on peut les exploiter derrière dans une vidéo qui sera je pense assez courte. Donc on y va tout de suite. Alors on va voir, je vais me mettre un peu près au milieu de l'eau là et puis on va faire un rendu comme ça au dessus de l'eau. On devine la maison et puis on voit un petit peu. Voilà, comme ça, l'environnement, je suis sûr qu'il est bien. Je me mets ici. Et alors, il y a un conseil qu'il va falloir respecter c'est que il va falloir avoir une vue bien droite. C'est-à-dire, si je me mets comme ça, ou en contre-plongée, si, si je veux faire un, un rendu 360, par exemple, comme ça, ou même je me mets ici puis je mets légèrement le regard vers le haut, mon, regard, mon rendu 360 va être un petit peu, la ligne d'horizon va pas être droite, ça va poser problème après pour le, bah le regarder dans la lecteur 360. Donc ce que je vous conseille moi, finalement on va se mettre là le long du mur, avec vue sur la super, je sais pas ce que c'est cette voiture, voilà on va se mettre là à côté de la voiture, on va faire un rendu d'ici. Ce que je vous conseille c'est de, de régler la caméra en fait bien droite, donc je vais aller sur Créer un format d'export, panorama, euh, créer un panneau, plus, donc c'est celui-ci. Euh, pourquoi il m'a ramené ici Je ne sais pas. J'ai dit que c'était plutôt là. Voilà, et là, on va aligner la caméra. Alors, pour aligner la caméra, pour qu'elle soit bien droite, il faut choisir une, une surface plane. Je viens ici, sur cet outil-là, je viens sur alignement de caméra, je choisis picto et je clique sur le mur. Et donc, ça va s'aligner perpendiculairement à ce mur une fois que j'ai fait ça je change bien d'outil, ma caméra elle est alignée euh, je vais donc faire, il est au panorama, je vais actualiser cette vue là je vérifie autour que tout soit bien ok voilà tout est bien ok, je viens sur exporter donc c'est le numéro 4, le panorama 4 Hop, euh, je vais exporter le panorama 4, exporter sur le bureau et ça va pas être plus compliqué que ça j'attends quelques minutes que le l'export se fasse et puis on se retrouve tout de suite alors voilà le résultat de l'image 360 l'image fixe on voit que c'est très propre on aurait pu augmenter la définition mais euh, mais déjà en l'état ça marche bien il n'y a aucun raccord Enfin tout est nickel enfin, bon, voilà ça marche vraiment nickel pour héberger les vidéos 360 moi j'utilise le site Runme qui est ici. Alors Runme, hop j'y reviens. Voilà Runme, ce site là qui héberge gratuitement. Il suffit de créer un compte et vous pouvez héberger gratuitement toutes sortes d'images 360, que ce soit de la 3D ou des images réelles. Hein. Il n'y a, a pas de différence. Moi j'utilise ça et je vous conseille de faire pareil puisqu'il y a une version gratuite et une version euh, payante. Je vous mets le lien dans la description de toute façon. Et on se retrouve euh, tout de suite pour voir... Le résultat de la vidéo 360 cette fois. Donc je viens ici, vidéo, créé. Donc je viens bien sur mon clip numéro 2. Hop, j'actualise la vue. Je monte un petit peu, je fais un travelling autour des personnages. J'essaie de rester le plus droit possible. Allez, on va venir à côté d'eux comme ça. Et dites-vous que là on va pouvoir regarder de tous les côtés donc il faut que ce soit à peu près cohérent de tous les côtés voilà on va rester comme ça et d'ailleurs je vais partir d'ici et je vais lever aller tout droit descendre un petit peu voilà on va se mettre avec eux. plus donc ce que je vérifie c'est que je ne passe pas dans des endroits, genre passer dans le, dans le mur, ou quelque chose comme ça, ça serait pas terrible, on passe comme ça, mais on pourra tourner dans la vidéo, donc euh, voilà, c'est super, et puis je vais continuer un peu comme ça, et je fais plus, je vais pas plus loin, exporter, là je mets pas le clip 01, puisque j'ai déjà exporté, le clip 2, je fais plus ici, et je viens le mettre en mode, vidéo 360 degrés, donc, 4K ça devrait suffire, hop, exporter et pareil je mets ça sur le bureau on verra ensuite à quoi ça ressemble et on se retrouve dès que le calcul est terminé ça devrait mettre quand même quelques minutes alors ça y est le calcul de la vidéo est terminé. sauf que ça n'a pas pris quelques minutes ça a pris plusieurs heures à se calculer c'est super long euh, en fait j'ai dû attendre 12 heures 12 heures j'ai lancé le soir je suis revenu le lendemain matin le, la vidéo était terminée donc j'ai pas un pc euh, hyper puissant là sur lequel j'ai travaillé mais essayez chez vous dites moi combien de temps vous le pc vous annonce pour rendre une vidéo d'une dizaine de secondes en 360 degrés moi, en 4k ça a été super long. mais au moins ça mérite d'être proposé on va voir tout de suite à quoi ça ressemble donc je lance la vidéo avec le lecteur de windows et on voit qu'on a une vidéo 360 qui pour l'instant n'est pas mappée. Bon, on la voit vraiment euh, à plat et ce qui est bien avec le lecteur de windows sur windows 10 du moins on a l'option 360 ici donc si je l'active hop la vidéo se map en sphérique ce qui fait que je peux remettre lecture hop, depuis le début et on voit que pendant la lecture de la vidéo ben, je peux regarder un peu où je euh, bon bah ben là est -ce, qu est ce que je voulais pas qu'il arrive arrive c'est à dire que je passe dans un mur et euh, non, en tout cas ça fonctionne très bien euh, sachez que YouTube aussi propose d'héberger des vidéos à 360 degrés et ça fonctionne de la même manière. Donc ça c'est plutôt cool que Twinmotion le propose, c'est juste que les calculs sont affreusement longs. Euh, maintenant, tout à l'heure, j'ai peut-être pas été super clair avec Roundme, donc je recommence parce que... Euh, alors je, je vais aller sur le site Roundme, hop, le voilà donc Moi j'ai un compte, il faut suffit de créer un compte et d'uploader ces images. Mais l'image, celle que vous voulez montrer tout à l'heure, était déjà uploadée. Mais quand elle sort de notre logiciel, elle ressemble à ça. Voilà, ça c'est l'image à plat qui n'est pas encore mappée. Et pour pouvoir l'exploiter, Run Me propose justement gratuitement de créer des, des tours. Ils appellent ça créer des visites. On peut mettre plusieurs images et passer de l'une à l'autre en cliquant sur des hotspots, ce qui est assez pratique. Et, euh, et moi, donc, j'ai juste mis ce petit test d'ailleurs je vous mettrai le lien de ce, ce, cette image là en, en description comme ça pour regarder à quoi ça ressemble et, euh, et ça permet bah, de voir le résultat de notre travail mais mappé à 360 degrés ce qui est quand même plus plus sympa Donc, voilà j'espère que du coup c'est un petit peu plus clair que, que vous avez appris des trucs pendant cette vidéo si c'est le cas laissez moi un pouce vers le haut ça fera grossir la chaîne et puis euh, abonnez vous si c'est pas encore fait et n'oubliez pas que dans la description il y a la vidéo formation gratuite pour bien démarrer sur Twinmotion euh, pour s'y retrouver dans le logiciel voilà, quand on commence tout juste à s'y mettre donc je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt ciao